As été, je pense que tout le monde t'a compris très bon ventriloque très bon ventriloque donc émission radar numéro 131 131 du jeudi 5 mai 2022 jeudi intitulé, radar voilà jeudi radar et intitulé fais ce qui te plaît fais ce qui te plaît voilà et puis aussi dis ce qui te plaît voilà et sous-titré troisième tour interprofessionnel reconductible donc, troisième là, tour voilà donc là on le voit euh, sur la fiche euh, on a euh, à la fois le titre et puis on a aussi stop industrie on a un petit logo contre euh, contre la 5g voilà mais dont on a mis euh, sous forme de sourire plutôt que mécontent mais qui aimait et on a euh, une ukrainienne qui dénonce l'invasion euh, euh, qui se poursuit encore actuellement de, de l'Ukraine par la Fédération de Russie. On se rappelle qu'on est en mai, donc on a à la fois une petite pousse, euh, un, un petit pavé est le, qui, est, qui est un peu traditionnel avec le petit brin de muguet. Euh, voilà, tout, tout ça et on a un gilet euh, jaune et bleu. Voilà et aussi arc-en-ciel parce que on s'apercevra qu'il y a des leaders virilistes qui n'aiment pas trop euh, ni les homosexuels, enfin, ni tout ce qui est différent et qui osent faire croire euh, qu'ils sont anti-nazis euh, voilà donc euh, on, va, on va parler un petit peu de tout ça et puis on a aussi ben, ouais, la, la petite renoncule par rapport à Rémi Fraisse parce qu'il ne faut pas oublier quand même que Rémi Fraisse a été assassiné en octobre 2014 donc avant le gouvernement Hollande 2, et là nous sommes dans le gouvernement Hollande 3, donc euh, nous l'avions dit euh, à radar euh, c'est euh, c'était prévisible comme dit Albert Einstein euh, enfin comme disait Albert Einstein euh, on peut pas refaire les mêmes choses et, et s'attendre à avoir des résultats euh, différents voilà, donc euh, euh, on a eu exactement le même résultat euh, qu'en 2017 donc là maintenant, il faut que je revienne dans mon portable, parce que justement, je vais démarrer euh, sur ce qui est pour moi euh, le plus important, c'est-à-dire ce que l'on veut euh, faire euh, disparaître, euh, ou ce que l'on fait apparaître, c'est-à-dire en fin de compte la, la, la, la réalité... Euh, alors là, je ne sais pas comment... Je... Ah voilà, c'est comme ça qu'il faut que je fasse... Voilà. Donc, on a euh, une, une réalité euh, actuelle euh, qui fait que on aurait presque l'impression euh, que euh, la pandémie de Covid-19 n'est plus là. Et, mal, et malheureusement, ben, on, a, on a notre ami Bruno qui euh, est triple vacciné. Bruno Oui, à peu près. Voilà, à peu près. Et donc, tu as raconte un petit peu. Écoute, euh, c'est simple. Moi, j'ai une fille euh, qui est très sympa. Et je ne sais pas quand exactement, parce que. Euh, et euh, peu de temps après, j'ai su qu euh, bah, que. Comme euh, on était quatre à être. À euh, avoir attrapé la Covid. Voilà, le Covid, oui. Ouais. Et donc, toi, ça fait combien de fois que tu l'attrapes La deuxième fois. C'est la deuxième fois. C'est pour ça que je dis que si ça se trouve, je la vais l'avoir une fois par an. Voilà, mais de, donc ce soir c'est quelque chose qui va être récurrent, c'est un peu comme un sketch, comme, comme un gimmick. Euh. Bah oui, tant que, ça, tant que le virus sera là, euh, ça va être récurrent pour beaucoup de gens. Hein. Voilà. Donc euh, on, on, est, on est là euh, pour, pour avoir ça et on va voir que il n'y a pas que le petit virus qui est, qui est récurrent comme, comme, comme je dirais presque euh, un produit euh, nettoyant ménager, non. Le Covid-19 n'a pas interrompu la réduction inexorable des capacités hospitalières. Au contraire, la crise sanitaire a en partie amplifié le mouvement. Selon une étude de la Direction de la Recherche des études de l'évaluation de de et des statistiques, donc des R.E.E.S., plus de 5700 lits d'hospitalisation complète ont été fermés en 2020 dans les établissements de santé français. Voilà, ça c'est un article des échos du 29 septembre euh, 2021. Donc on le voit bien, le changement euh, n'est pas dans les urnes, euh, ni maintenant, pour le changement maintenant, ni plus tard. Euh, il n'est pas dans la rue non plus, parce que dans la rue c'est gaz à tous les étages, voir euh, les yeux crevés ou les mains arrachées donc euh, on va parler de, de tout ça parce que essentiellement euh, on s'aperçoit qu'on a hop, alors c'est là où, où ça devient intéressant c'est à dire que euh, actuellement on a des gens qui veulent euh, refaire pendant 5 ans euh, ce qu'ils n'ont pas fait ces cinq dernières années. C'est-à-dire ils veulent être réélus euh, dans une opposition, euh, soi disant, euh, législative. Opposition qui ne sert à rien, vu qu'il y a un 49.3 qui permet euh, au président souverain de gouverner par décret, par ordonnance. Et ces gens-là, qui n'ont pas démissionné pendant cinq ans, euh, qui n'ont pas fait évoluer les choses, qui ont lâché les gilets jaunes qui se faisaient euh, crever les yeux et arracher des mains, ces gens-là, ben, ils veulent qu'on leur resigne un chèque en blanc de 5 ans pour toucher la première et la deuxième fraction du financement public des partis euh, politiques. Donc, Julian Assange, hein, qu'est-ce qu'ils ont fait pour Julian Assange pendant les 5 dernières années, hein, entre 2017 et 2022 Là, euh, le Royaume-Uni a décidé qu'il était extradable aux états unis Je n'ai pas entendu euh, le gouvernement de Macron. Alors, j'attends attends le nouveau gouvernement. Hein. Mais de toute manière, dans les 5 ans qui ont passé, qu'ont fait les députés de l'Assemblée nationale pour exiger que soit donné le statut de réfugié politique à Julian Assange Rien. Rien. Strictement rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le désamiantage dans les, dans les écoles, dans les établissements scolaires et dans les lieux publics Rien. Strictement rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le développement du solaire thermique, qui est la seule technologie qui nous permettrait de nous extraire en partie, voire totalement, euh, du pétrole et du gaz, quelle que soit sa provenance Ils n'ont rien fait, strictement rien, parce qu'ils ne pouvaient pas aller contre les intérêts des actionnaires de Total Energy. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait pour exiger que soient interdites les recherches techniques et scientifiques pour rendre pathogènes pour l'espèce humaine des virus et les bactéries, ils n'ont rien fait, strictement rien. Et au niveau de la dissuasion nucléaire et thermonucléaire, c'est pire que de ne rien faire. C'est-à-dire on a un candidat qui ose, euh, à travers un programme qu'il prétend euh, commun, euh, qui dit qu'il faut maintenir la dissuasion nucléaire. Mais on le sait très bien, les États-Unis d'Amérique, étaient le pays le plus doté le 11 septembre 2001, ça ne leur a pas évité euh, la, la chute de trois bâtiments euh, à New York, avec euh, la perte de plusieurs euh, milliers de citoyens. Et, et aujourd'hui, on a euh, Vladimir Poutine qui menace euh, les peuples d'armes thermonucléaires. Donc on voit bien qu'il s'agit d'armes qui permettent au gouvernement de menacer les peuples. Donc, euh, pourquoi... Pourquoi je dis les gouvernements menacent les peuples Parce que là, voilà la réponse qui a été faite par une citoyenne et un citoyen euh, russe et ukrainien qui ont eu un enfant. Voilà, donc c'est un jeune couple. Voilà, ça, ça, c'est pour euh, Biden et pour euh, Poutine. Voilà, ce doigt-là, tu te le mets là où tu veux, hein. tu te le gardes bien profond. Mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'actuellement, euh, en Ukraine. Eh bien, il y a de jeunes Russes qui perdent la vie. Là, j'ai entendu qu'il y avait 25 000 soldats russes qui étaient morts euh, à cause de cette invasion euh, de, de l'Ukraine, alors que euh, Ukrainiens et Russes euh, sont euh, frères. Et même là, on le voit, c'est un jeune couple, voilà. Donc euh, les peuples, tous les peuples se sont déclarés la paix depuis longtemps. Donc on va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a un conflit euh, sur les territoires euh, ukrainiens, c'est important Parce qu'on euh, a eu antérieurement, euh, on, on a eu par rapport aux armes thermonucléaires, euh, on, on avait eu des accords qui avaient été signés. Euh, entre, on ne peut pas franchement dire que, que euh, l'acteur Ronald Reagan euh, euh, représentait euh, je dirais euh, un, un, un homme épris, épris de paix euh, pas plus que Gorbatchev mais quand même, ils avaient signé le traité sur les armes nucléaires à portée intermédiaire et ce traité a, dé, a été dénoncé de manière unilatérale en 2019 par le président Trump donc on voit bien qu'aujourd'hui, euh, ces, ces, ces larmes de crocodile hypocrites sur la menace euh, thermonucléaire de la Fédération de Russie euh, ne remettent pas en cause la doctrine Atom for Peace qui permet à l'agence tout en haut de l'organigramme de l'ONU, hein, qui assujettit l'Organisation mondiale de la santé à une autorisation pour parler de tous les problèmes li sanitaires liés au nucléaire, eh bien qui permet à la IEA de continuer le développement des technologies nucléaires pour la paix, la santé et la prospérité dans le monde entier. Donc euh, les Ukrainiens aujourd'hui, pour la paix, la santé et la prospérité, dans leur cave euh, sans électricité et sans eau, euh, eh remercient l'Organisation euh, des Nations Unies ainsi que l'AIEA. Voilà. N'oublions pas non plus que l'Ukraine avait totalement dénucléarisé euh, justement, ap après euh, des accords qui avaient été euh, signés euh, avec, euh, avec le, la fédération de Russie, parce que l'URSS s'était euh, effondrée suite à une catastrophe nucléaire qu'il ne faut pas oublier, euh, avril 86, 26 avril 86, la catastrophe de Tchernobyl, qui va mettre fin euh, à l'empire euh, des républiques socialistes soviétiques. Euh, il faudra attendre 4 ans pour que le mur de Berlin s'effondre et pour que soit pratiquée par les États-Unis d'Amérique une politique unilatérale avec invasion de, de, de pays euh, menaces, voilà, qui a toujours été la politique des États-Unis. Donc effectivement, quand en 2003 les États-Unis d'Amérique envahissent l'Irak sans aucun mandat de l'ONU, eh bien c'est équivalent à l'invasion de l'Ukraine. Alors je ne vois pas pourquoi euh, aujourd'hui on va se dire, tiens là il y a un, un des cinq membres du Conseil de sécurité de l'ONU qui envahit un pays, alors qu'en euh, bah, 2003 les états unis qui font partie aussi des cinq membres du Conseil de sécurité, membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, ont envahi l'Irak. Voilà. Donc c'est important de, de rappeler euh, tout ça, non seulement le rappeler, mais se souvenir, parce que euh, euh, Sakashvili en Crimée euh, avait carrément tiré des missiles sur la fédération de Russie, euh, il avait permis euh, à l'OTAN de masser 20 000 soldats américains euh, sur la frontière de la fédération de Russie, et si ce n'est pas là une provocation euh, très claire et un appel à la guerre et au conflit, je ne sais pas ce que c'est. Donc il faut toujours remettre les choses et se rappeler de ce qu'est l'histoire. Je n'ai aucune sympathie pour Vladimir Poutine, qui est un dictateur. Je n'avais aucune sympathie pour Saddam Hussein. Je n'avais aucune sympathie pour... Euh, Mohamed Kadhafi. Par contre, je sais que Kadhafi, que Saddam Hussein et que Poutine seront assassinés. Même si dans le cas de Poutine, ce sera parce qu'une opéra opération chirurgicale aura raté et il aura des funérailles nationales. Mais de toute manière, ces dictateurs... Euh, vont finir euh, assassinés parce qu'on ne veut surtout pas qu'ils parlent. Parce que euh, Vladimir Poutine, s'il devait avoir un procès, il devrait se tenir en Russie. C'est le peuple russe qui devrait juger Poutine. Mais les oligarques de Russie ne, veulent, ne voudraient surtout pas de cela parce que c'est eux qui veulent l'éliminer. Pourquoi Parce qu'actuellement, la Suisse a bloqué les comptes. Et donc, pour, pour retrouver leur argent, leur argent sale... Eh bien ils doivent lâcher Poutine Voilà, c'est pour ça que je vous le dis Poutine est fini donc on est là euh, dans quelque chose d'extrêmement grave parce que c'est avec nos vies que, que ces puissances jouent Voilà, et on n'a pas envie que les gens jouent avec nos, nos vies mais ça va plus loin parce que tout à l'heure je parlais de la Covid mais quels sont les candidats euh, pour être pseudo députés euh, dans cette assemblée potiche vu que les autres vont gouverner en, avec le 49-3 par décret et par ordonnance quels sont les candidats qui disent qu'ils demandent et qu'ils exigent la réintégration immédiate de tous les personnels de santé qui ont refusé euh, euh, légalement de se faire injecter un produit expérimental euh, dont euh, l'injection était non obligatoire hein. ces gens là euh, n'ont plus de salaire Gens-là n'ont plus d'emploi, donc moi je demande à ce qu'ils soient réintégrés et à ce que leur salaire soit payé. Voilà, donc et je ne suis pas candidat hein, pour devenir député potiche. Hein. Donc, moi, les Coquerelles, les Mélenchon, les Ruffins, j'en m'en bats les couilles parce que si on devait faire une affiche pour un film de Ruffin, ce serait Merci Mélenchon, ce serait pas Merci Patron, et on aurait et on aurait Macron qui passerait le bras autour de Mélenchon en lui disant, Enfin, comme en 2017. On les a mis, on leur a mis bien profond. Donc moi, je ne vois pas pourquoi j'irais apporter mon, mon suffrage à des gens qui veulent rétablir la conscription, hein, dans le cas d'un euh, président par défaut, qui lui, veut carrément créer un impôt-guerre. C'est-à-dire, en fin de compte, il veut assurer les profits des marchands d'armes français en faisant en sorte que par l'impôt, directement, euh, les fabricants d'armes puissent prendre de l'argent. Voilà, parce que ça ne leur suffit pas les profits qu'ils font euh, en vendant leur, leur saloperie. Mais, je vais plus loin, quels sont les candidats euh, pour euh, faire député potiche qui dénoncent les Jeux Olympiques 2024 C'est-à-dire pour les 100 ans, les 100 ans de l'Empire colonial français, retour des Jeux Olympiques à Paris, Paris 2024, c'est pour moi, euh, je dirais quand on voit l'affiche de, de de, de, de 1904 on voit des, des, des, des gens qui font le salut euh, est-ce que tu l'as dans l'image dans, dans parce qu'il il faut, il faut bien montrer ce, ce bras tendu qui n'a rien à voir euh, avec le fascisme c'est le, le salut olympique euh, c'est le, le salut euh, euh, de, antique euh, et je dirais même archaïque de tous ces gens qui veulent faire la promotion de l'esprit de compétition voilà, euh, obligatoire. Donc moi je suis contre les Jeux Olympiques euh, Paris 2024, qui vont être une énorme dépense d'argent public, euh, qui va rapporter beaucoup de pognon à des sociétés privées, et euh, qui est en plus euh, la promotion, euh, je dis, du nuisible esprit de compétition et en plus de compétition interétatique. Donc, euh, cette compétition entre les peuples qui correspond à un conflit ritualisé, voilà, mais à un conflit tout de même. Donc, voilà. Et qui, qui a demandé la dissolution immédiate du Conseil national de l'Ordre des médecins Qui Moi, j'ai vu, pendant cette crise du Covid, des médecins qui demandaient à ce qu'on respecte euh, un truc euh, un peu ancien, genre le secret médical, tu vois, euh, ou, ou le fait que. Dans le serment d'Hippocrate, ils doivent ne pas nuire. Donc quand un médecin euh, sent qu'une pratique médicale pourrait nuire à son patient, il doit, il doit non seulement l'en informer, mais aussi de, de ne pas pratiquer ce genre de choses. Eh bien, il y a des médecins qui, ont été, qui ne peuvent plus pratiquer la médecine, et je demande aussi leur réintégration, mais je demande pour cela la dissolution immédiate et définitive euh, du syndicat corporatiste qui est le Conseil National de l'Ordre des Médecins qui a été créé je crois en 1941 sous le gouvernement de, de Vichy saint thior c'est bien bon, euh, merci Pétain, euh, salut tout le monde voilà, donc c'est important parce que comment, comment est-ce que l'on peut euh, avancer comment est-ce que l'on peut croire qu'il existerait une opposition comment est-ce qu'on peut croire qu'il existerait des gens qui sont des progressistes quand les médias nous présentent euh, comme euh, étant de la gauche voire euh, de l'extrême gauche euh, un apparatchik comme Jean-Luc Mélenchon qui pour moi est le pur produit de la 5 république ce type là était le turiféraire de François Mitterrand, n'oublions pas que François Mitterrand était quand même un président de la 5 république qui avait été décoré de la Francisque et pour être décoré de la Francisque non seulement il fallait en faire la demande mais il fallait déclarer que dans sa famille on n'avait pas de juifs donc il euh, y avait à ce moment-là des lois euh, anti-juives qui empêchaient les juifs d'exercer, de, de pouvoir être professeurs, de pouvoir, de pouvoir être, être médecin. Il y a des gens qui ont été déchus de la nationalité française. Et quand Mitterrand a été décoré de la Francisque, eh il y a un certain euh, De Gaulle qui a été déchu de sa nationalité française par le gouvernement de Vichy. Il faut s'en rappeler. Donc quand on voit le petit cron qui se permet de... de, de de dire que pétain était un grand homme non pétain n'était pas un grand homme c'était pas non plus un grand militaire non pétain a été remarquable sur la première guerre mondiale parce que c'est lui qui a été un des promoteurs euh, de, des fusillades où on fusillait des appelés français euh, qui refusaient de faire la guerre pour pour que les autres fuient dans leurs bras et tirent sur les allemands voilà donc il a fait partie des gens qui ont tué deux fois Jaurès. Parce qu'il euh, y a une chanson de Brel où il dit « Pourquoi ont-ils tué Jaurès ?» Eh bien, ils ont tué Jaurès parce que Jaurès, une semaine avant le début de la Première Guerre mondiale, avait dit que le capitalisme porte la guerre comme la nuée porte l'orage. Et c'était trop pour les, les marchands d'armes et les gens qui voulaient réarmer la France. Donc, vilain, avec deux ailes, l'a tué. Après, il était amnistié. Parce que l'ensemble de, de cette gauche électorale, ensuite, a voté haut la main euh, des budgets pour, euh, pour la défense. Et sachons-le, aujourd'hui, euh, on n'a jamais vu ça, il y a un réarmement mondial, global, qui, qui dans des proportions faramineuses. Euh, les USA, 813 milliards de dollars, simplement pour les États-Unis d'Amérique, dans les armes. Alors quand on voit... Les 70 petits milliards de dollars de la Fédération de Russie, on comprend bien que le conflit ukrainien, on sait de quel côté il va, il va pencher. Les États-Unis dépensent plus de 10 fois ce que dépense la Fédération de Russie dans les armes. Donc, on le voit d'ailleurs, les 5 plus grands euh, marchands et acheteurs d'armes du monde sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'organisation des Nations Unies. Alors, ces gens qui veulent se faire réélire à cette putain d'Assemblée Nationale, en tant que député potiche, alors que euh, le petit Cron et sa cour d'affairiste vont continuer à gouverner par euh, décret, par ordonnance, et eh bien quel a été leur programme pendant les cinq dernières années, donc de 2017 à 2022 Je vais vous le donner, leur programme, c'était en deux mots, Macron démission. Macron démission, Macron démission, et bien pendant les cinq ans qui vont venir, leur programme, ça va être Macron démission, Macron démission, et Mélenchon dira, oui, les Français, c'est des couilles molles qui sortent dans la rue, se faire crever les yeux, se faire arracher les mains, hein comme ça, en 2027, oh, on va récupérer tout. Donc voilà, parti nationaliste de gauche, parti nationaliste de droite, mais... Il y a des gens qui sont ni de droite ni de gauche. Alors c'est Macron. Alors, pourquoi je dis parti nationaliste? Parce que aujourd'hui, pour moi, il y a des choses importantes à comprendre, c'est que il y a un nouvel évangile, c'est haïssez vous les uns les autres. Et donc il les partis nationalistes cultivent la haine. On le voit bien d'ailleurs l'union populaire ce qu'elle a pu dégoiser sur le, sur le, sur le PCF qui était traîtres, c'est à cause deux qu'ils n'étaient pas au deuxième tour, tu vois. Euh, chacun dénonçant les gens qui, qui n'avaient pas voté pour eux. Donc il y a des espèces d'appel à la haine. Alors a, après oui c'est après la montée de l'extrême droite c'est la faute aux abstentionnistes, c est, c est, voilà. Donc il faut désigner toujours un, un coupable. Mais à côté de ça il y a la réification, c'est-à-dire les hommes qui sont ni de droite ni de gauche, donc les macroniens, eux, cette, cette euh, réification, est, on est transformé en chose, nous ne sommes rien. Donc, eux, ils veulent nous, nous éliminer, mais sans aucune haine, c'est juste, euh, on est des lignes dans une espèce de tableur, de bilan comptable, donc euh, voilà, il euh, y avait des films, euh, je sais, en, dans, les années, dans les années 30, euh, qui étaient diffusés en Allemagne, euh, qui était faite par le ministère de la Propagande, on voyait des handicapés physiques et mentaux, et euh, à l'écran, il y avait marqué euh, « euh, ce, ce couple d'handicapés nous coûte tant de milliers de Reichsmarks par an euh, ». Et puis on montrait comme ça, et on disait que ça coûtait tant, donc… Euh, il, il allait falloir s'occuper de, de, de ces inutiles, enfin même pas de ces inutiles, de ces nuisibles, de ces gens qui coûtent à, à, à, à la société. Voilà, donc euh, il faut savoir que je crois que c'est le 9 mai prochain, Emmanuel Macron va prononcer un discours au niveau de, de, de, de la gouvernance intergouvernementale de l'Union. De l'Union européenne. Oui, Poutine, lui, il va, va déclarer la guerre, mais ce, ce sera son dernier acte avant de disparaître. Et donc, euh, euh, Macron, lui, par contre, au niveau de la gouvernance intergouvernementale de l'Union européenne, que nous avons refusé par référendum d'initiative présidentielle, euh, voulu par Jacques Chirac le 29 mai 2005, donc le 9 mai 2022, il va euh, expliquer que dorénavant l'Europe va définir la politique étrangère de tous les pays, les politiques de santé... Et donc, ça va être des commissaires intergouvernementaux nommés par les gouvernements, donc non élus, qui vont décider de nos vies. De à qui on fera la guerre, comment on fera la guerre, euh, ce qu'on doit s'injecter, ne pas s'injecter, voilà. Et donc, c'est l'installation euh, au niveau de l'Union européenne de quelque chose qui est à peu près équivalent à ce qui existait avant en URSS. Et je sais qu'il y a d'anciens... Déporté des goulags qui avaient dénoncé justement euh, cette dérive euh, de l'Union européenne qui, euh, dès l'origine, nous a été imposée, euh, je dirais peut-être par les États-Unis d'Amérique, euh, dans le but de nous otan otaniser. Et d'ailleurs, il faut se rappeler que c'est en 2008, euh, sous le gouvernement de Bling Bling, Bling Bling, eh bien, euh, en 2008. Il a réuni le Congrès, donc les, les, les députés et les sénateurs français à Versailles, pour faire ratifier le traité de Lisbonne, qui était la, cofie, la copie conforme de ce que les Français avaient refusé par référendum le 29 mai 2005. Et en échange, il avait promis aux députés et aux sénateurs que s'ils étaient boulés aux prochaines élections, ils toucheraient plein pot leurs indemnités pendant trois ans. Voilà, voilà comment ont été payés, les pseudo représentants du peuple. C'est important de le savoir. Alors, guerre asymétrique. Alors hier, hier on parlait de, de, de guerre asymétrique, euh, notamment euh, au, au niveau de ce qui s'est passé, c'est-à-dire de, de l'extermination, alors que, que l'ONU appelle ethnocide, hein, ce n'est pas un génocide, des peuples amérindiens, et donc, euh, pour, comment est-ce que ça s'est fait hier Ça s'est fait avec des guerres euh, asymétriques, et pourquoi Parce que c'était des peuples qui étaient sans industrie lourde, donc ils n'avaient pas d'acier, ils n'avaient pas de machine-outils, donc ils ne pouvaient pas fabriquer des fusils. Donc les seuls fusils qu'ils pouvaient posséder, et les balles, étaient fabriqués par leurs ennemis, donc obligatoirement, ils ne pouvaient que perdre. Eh bien, ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, c'est la même chose. Et je vais vous l'expliquer en quelques mots. Aujourd'hui, la symétrie, ce sont les peuples sans industrie de haute technicité. Et donc, qu qu'est-ce qu que sont les industries de, de haute technicité Et donc, on le voit là, je ne sais pas si on, si on le voit vraiment, mais euh, quand... Quand Samuel Paty a été assassiné en France, eh bien, il faut savoir que c'est le résultat d'une guerre euh, souterraine entre marchands d'armes turcs et marchands d'armes français, fabricants d'armes turcs et fabricants d'armes français. Étant donné que, euh, que MPDA et ses exocètes fabriquent euh, la même chose que Rocketsan, qui est un, un fabricant euh, de matériel militaire euh, turc. Et, oui, oui, oui. et donc actuellement, Actuellement, pendant le conflit ukrainien, la Turquie vend des armes à la fois à la Fédération de Russie et à l'Ukraine, parce qu'il n'y a pas de petit profit. Et d'ailleurs, quand il faudra reconstruire l'Ukraine, à la fin du conflit, euh, je pense que beaucoup de Turcs iront euh, travailler en Ukraine pour reconstruire l'Ukraine. Donc, ne soyons pas... Euh, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, sans, alors on est là... Qu'est-ce que c'est que les hautes technicités et eh bien notamment, c'est la géolocalisation, donc les GPS, Global Positioning System, euh, qui est le système euh, américain, donc avec des satellites, mais réellement, au niveau militaire, on n'utilise pas ces systèmes-là. Et notamment dans un sous-marin, vous ne pouvez pas capter les satellites. Et donc, on utilise des centrales à inertie. Et aujourd'hui, les centrales à inertie de dernière génération sont des centrales à inertie à résonateur hémisphérique. Donc c'est un principe qui a été découvert par un physicien français euh, à la fin euh, du XIXe siècle. Euh, quand on fait vibrer par exemple un verre en cristal, si on lui implique une rotation, eh euh, l'onde elle-même de déformation du verre va être un certain pourcentage de cette rotation, très, très précis. Et donc le groupe Safran électronique et Défense fabrique Gé Géonix M, qui est la version terrestre, d'un résonateur hémisphérique avec une très grande précision. C'est ce qui équipe d'ailleurs la centrale à inertie des, ca des canons Nexter euh, qui permettent, comme je l'avais déjà dit dans une émission, de tirer dans la cuvette des chiottes euh, à plusieurs kilomètres un obus. Et alors tu as la version euh, Argonix pour les bâtiments de surface et la version euh, Black Onyx pour euh, les sous-marins. Et donc on s'aperçoit que euh, au niveau de l'avionique, les sous coils euh, utilisés par la Fédération de Russie, il euh, y a des contrats qui ont, qui, qui ont été signés avec EADS, euh, notamment il y a des contrats qui ont été signés avant 2014, donc à partir de là, les matériels doivent être livrés, parce qu'au niveau du droit international, on, on appelle ça euh, le droit du, du grand-père, c'est comme ça que ça s'appelle en droit international, c'est-à-dire que s'il y a un embargo sur les armes, mais que des contrats ont été signés avant cet embargo, eh bien, les contrats doivent être honorés. Par contre, ils n'ont plus de quoi entretenir leur avionique. Donc, tous leurs sous euh, que ce soit les, les, les systèmes euh, euh, qu'on appelle le HUD euh, en anglais, donc l'affichage tête haute, sont des systèmes qui sont fabriqués par Thales. donc c'est une, une, une vitre holographique. Euh, qui permet euh, en visée haute, elle eh est inclinée à 45 degrés euh, de voir euh, l'horizontalité la, de l'avion, d'avoir à la fois des, des informations sur l'attitude de l'avion mais aussi sur les capteurs radars pour accrocher des cibles et donc tout ça euh, n'est plus entretenu et donc euh, l'aviation euh, russe euh, se trouve en très mauvaise position et on a pu voir d'ailleurs sur des images que dans certains soukhoïs ils utilisaient carrément des Garmin 776C donc des navigateurs civils pour la cartographie marine parce que justement leur système euh, ne fonctionnait plus et donc ils s'étaient rabattus sur des matériels civils euh, donc voilà c'est très important de, de comprendre cela euh, je, je pense même qu'il y a des choses que les gens doivent comprendre c'est à dire que moi je vais euh, jeûner euh, à nouveau euh, du 6 au 9 août pour la 20e année consécutive euh, en 2022, donc du 6 au 9 août à Taverny. J'espère, d'ailleurs je vous l'annonce aujourd'hui, j'en ai pas encore confirmation, mais théoriquement, Eric Potetin devrait me rejoindre à Taverny les 6 et 9 août 2022 pour le 20e jeune de Taverny. J'espère qu'on ne sera pas pris euh, un pélo thermonucléaire sur la tronche avant, parce que sinon il n'y aura pas de 20e jeune de Taverny. Mais je peux vous dire que moi depuis 20 années euh, parfois tout seul, parfois accompagné d'une ou deux personnes eh bien j'ai jeûné pendant quatre jours à l'eau en expliquant qu'il n'y aurait de, de désarmement euh, thermonucléaire que de manière unilatérale contrairement à ce que raconte euh, le stupide et dangereux nationaliste Jean-Luc Mélenchon qui dit qu'on ne pourra désarmer euh, de manière euh, nucléaire que si tout le monde désarme. C'est sûr que vous allez voir la Chine la Fédération de Russie, les états unis la France et le Royaume-Uni s'installaient à une table et dire « Oh, c'est fini, on en a marre, euh, on balance tout ça euh, à la casse ». Non, cela ne se produira que si un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité décide de désarmer. Et donc, moi, si je jeûne depuis 20 ans à Taverny du 6 au 9 août, 4 jours à l'eau, c'est justement pour exiger ce désarmement unilatéral. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles je ne voterai jamais pour la liste nationaliste de l'Union nationale. Voilà. Et donc, pourquoi Parce que c'est ignorer la stratégie MAD, Mutual Assured Destruction, qui est traduite improprement en français par équilibre de la terreur. Mais équilibre de la terreur, ça signifie quand même armes terroristes. Donc j'ai bien raison de parler des arsenaux terroristes thermonucléaires. Et ces arsenaux sont aux mains des gouvernements et visent les peuples. Et donc on voit bien que c'est un chantage sur les peuples, par les gouvernements, et non pas un chantage des gouvernements sur les gouvernements. À partir de là, ces députés potiches, combien d'entre eux ont dans leur programme d'exiger qu'il y ait des abris dans les villes On le voit bien actuellement, Mariupol, en Ukraine, si les gens survivent, c'est parce qu'ils ont des caves, ils ont des abris, il y a des souterrains. Mais nous, où sont nos abris En cas d'attaque Bactériologique, chimiques ou nucléaire. Et donc, une politique de défense commence par la défense des populations. Et non par l'agression de populations avec des armes thermonucléaires. Et de toute manière, MAD, pourquoi on l'appelle Mutual Assured Destruction, c'est-à-dire si tu balances des pélos nucléaires, eh ben, il y a un fameux effet, parce qu'une euh, bombe thermonucléaire, quand elle expose, c'est un immense plasma. Et qu'est-ce que c'est qu'un plasma C'est chargé. Et donc quand il y a champ électrique, obligatoirement il y a champ magnétique. Et donc cette onde électromagnétique hyper puissante, c'est un petit peu comme une petite éruption solaire à l'intérieur de l'atmosphère, va griller par induction tout, tout ce qui est conducteur ou semi-conducteur. Et donc si tu n'envoies pas tes armes nucléaires, eh bien tout ce qui est l'électronique de gestion est détruite. Donc quand il y en a un qui envoie ses arsenaux thermonucléaires, tout le monde doit a envoyé tout et donc il n'est pas question de survie, de quoi que ce soit, on n'en envoie pas une, et puis l'autre il attend, « Oh ben même pas mal, j'ai du l'heure de détruire, oh, on, va, on va rester comme ça, hein. on reste bon, bons amis. » Non, donc c'est de la merde. Donc conserver des choses extrêmement dangereuses, qui peuvent effectivement en un quart d'heure détruire toute vie sur Terre, c'est de la folie pure et simple. Et moi je sais que Stanley Kubrick, quand il a fait son film « Docteur Folamour », eh bien, antérieurement, il avait fait un documentaire sur le nucléaire. Et il l'a projeté à un de ses amis euh, réalisateurs. Et son ami lui a dit, après avoir vu son documentaire, il a dit « J'ai jamais vu un film aussi bien documenté sur l'arme nucléaire. » Mais il fait « Mais personne ne veut le regarder. » C'est réservé pour des spécialistes, pour des gens qui s'intéressent. Il fait « Si tu dois faire un film sur le nucléaire, fais une comédie. » Il faut que les gens puissent s'intéresser à ça. Et c'est pour ça que Stanley Kubrick a fait « Docteur Follamour ». Il en a fait une comédie, mais dont le but, c'était justement de montrer la folie de ce que sont les armes nucléaires. Et donc, si on ne dénonce pas euh, cette folie, si, on, a, si, on, si on, on commet la folie de se croire raisonnable, alors que moi, comme Pierre meirach je sais que je suis fou, et c'est justement parce que je sais que je suis fou que, que j'applique avec raison ma folie voilà, mais on a d'autres dingues aussi par ici euh, qui, qui lèvent le doigt mais c'est parce que nous sommes fous c'est parce que je suis fou que je jeûne depuis 20 ans quatre jours à l'eau parce que quand, quand c'était Théodore Monod qui faisait ça il y a un journaliste qui lui a dit mais pourquoi est-ce que vous jeûnez à Taverny parce que quand on vous écoute euh, on a l'impression que vous êtes très pessimiste que ça sert à rien et vous savez ce qu'a répondu Théodore Monod il a dit, si ça peut permettre à une seule personne de comprendre la dangerosité du nucléaire, je n'aurais pas perdu mon temps. Eh bien, moi, c'est pareil, je ne perds pas mon temps. Je ne perds pas mon temps parce que si je touche une seule personne, eh bien, c'est déjà une personne de toucher. Et on est là sur le nucléaire. Et donc, j'aimerais que tu, que tu montres un petit peu ça et que tu laisses aux gens le temps, le temps de lire... Euh, et après ben, je vais le relire voilà donc euh, c'est important donc on voit c'est sur Yahoo euh. alors qu qu'est-ce qu que ça nous dit ça nous dit cancer du cerveau une centaine de cas découverts dans un même lycée des états unis voilà ça c'est le 20 avril 2022 plus de 100 anciens élèves membres du personnel de la Colonia High School du New Jersey aux états unis ont développé un type de cancer du cerveau au cours des dernières décennies la cause, point d'interrogation, la possible présence d'une usine d'uranium à proximité de l'établissement scolaire. Voilà, donc, il n'y a pas de bon nucléaire, il n'y a pas de nucléaire civil et militaire, ça n'existe pas, il n'y a pas des, des, des atomes. Ficile avec des képis et d'autres avec des bérets ou des casquettes, ça n'existe pas, c'est du délire, c'est les délires de l'ONU, Atome for Peace, l'atome pour la paix, l'atome pour la paix, ça n'existe pas, l'atome est mauvais, il n'y a pas de bon et de mauvais chef, il n'y a pas de bon et de mauvais chefs. Ça, c'est la, la doctrine Mediapart, c'est l'union populaire, les bons chefs, ça n'existe pas. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise guerre, il n'y a pas de guerres justes et de guerres injustes. La guerre, c'est la destruction, c'est les blessés, c'est l'injustice, c'est la mort, c'est la merde. Et donc quand on voit euh, des, des gens qui sont effectivement dans une situation dramatique en Ukraine et que sur des manifestations s'expriment des gens qui réclament des armes, depuis quand livrer des armes est le moyen d'arrêter un conflit Depuis quand on ne sortira d'un conflit quel qu'il soit Que ce soit le Yémen, que ce soit la guerre civile au Congo, que ce soit l'Ukraine. On ne sort d'un conflit qu'en négociant. Mais pourquoi les gouvernements ne veulent pas négocier Parce que les intérêts des gouvernements ne sont pas les intérêts des peuples. Les peuples. Tous les peuples ont intérêt à la paix. Tous les peuples ont intérêt à la paix. Il y a un énorme mouvement en Russie pour la paix. C'est d'ailleurs, je pense, le plus, le, la, la chose la plus, la plus prégnante. Alors, on, on peut voir ici... Euh, effectivement sur la période Mitterrand on le voit bien euh, Mitterrand il disait que les missiles étaient à l'est et, les, et les pacifistes à l'ouest c'est faux c'est faux c'est rigoureusement faux il y a énormément de, de non violents et de gens pour la paix en Russie c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs pour ça que les oligarques vont être obligés d'éliminer Poutine bien sûr qu'il y a une très forte opposition il y a 25 000 soldats russes qui sont morts donc il y, a 25, il y a au moins 25 000 familles de toucher directement par ce putain de conflit. Donc il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Et pareil, cette haine des abstentionnistes, moi je me souviens, j'avais fait ça en, en 2017, j'avais mis dans l'abstention tout est bon, même le vote blanc. Voilà. Parce que effectivement, quand quand les choix sont des non-choix, c'est-à-dire des gens sélectionnés, sélectionnés, il faut 500 signatures d'élus. N'oublions jamais que l'immonde petite crapule de Zemmour a eu ces 500 signatures d'élus. Il y a eu 500 élus de cette, répu, de cette 5e République de Merde qui ont filé leur signature à cette crapule, à cette crapule, à cette immonde crapule raciste stupide, un culte, crasse, voilà, fasciste, donc il faut, non, si si si, euh, Fabrice, il faut, il faut appeler un chacha. chat. voilà, alors nous sommes ici, on y est, on y est en plein, des fois on me demande, oui mais Roger, là actuellement avec le, la guerre en Ukraine, tu ne crois pas qu'on est à côté de la guerre nucléaire Et moi je réponds invariablement, aujourd'hui, nous ne sommes pas plus près ou plus loin de la guerre thermonucléaire qu'hier ou que demain. Tant qu'il y aura des arsenaux thermonucléaires, tous les jours, en moins d'un quart d'heure, on peut tous disparaître. Et voilà, nous sommes ici. Et, et le petit point au milieu, c'est la Terre. On est ici, on est sur cette petite boule bleue. Hein, et à des, à des dizaines d'années-lumière autour, eh ben, on n'a on a, on a pas d'autre maison que cette petite boule bleue. Donc, on a intérêt à, à, à devenir rapidement euh, raisonnable euh, et, et, à ne, et à ne pas faire euh, trop les cons et à empêcher euh, les fous de, de faire les cons. Oui. C'est pour ça qu'on est d'abord terrien avant d'être humain. Alors Parce qu'on ne pourrait pas vivre sur une autre planète. Alors, c'est par rapport aux humains d'abord ou, ou à certains slogans Non, je pense qu'on est terrien avant d'être humain. Là, on nous parle de, de vivre sur une autre planète, mais... On ne serait pas humain si on ne vivait pas sur notre planète Terre. C'est pour ça qu'on est d'abord terriens avant d'être humains. Pour moi, c'est surtout pour ça qu'il faut dénoncer la propagande du département de la défense américain qui est faite à travers Elon Musk. C'est... Euh les fusées d'Elon Musk, elles sont, elles sont là, elles ont de, de, de but que militaire. Cette, cette, cette fusée n'ira jamais sur Mars. Par contre, elle offre la possibilité aux militaires américains d'envoyer euh, en une heure à 20 000 km euh, des, des soldats. Voilà. Et d'ailleurs, on le voit par sa conception, elle n'ira jamais sur Mars. Et donc, c'est un transport de troupes euh, je dirais hypersonique balistique, c'est un transport de troupes balistiques voilà, et donc il faut, il faut euh, voir les choses euh, comme elles sont alors je vais en profiter pour euh, pour passer une euh, ah oui il faut je vais, vous pas, je vais vous passer une petite vidéo donc c eh bien, eh bien, Marc tu... Je, je... Non, non. Euh... Voilà. Est-ce qu'on entend le Je crois, de vélo. Je de C'est vrai que passe 10, 7, Tu baisses, tu baisses. Ah Attends, je vais redémarrer au début. cadre... Euh... Alors, attends. Bah, on ne sait pas... Où... Tu me dis oui, alors, euh, Je ne sais pas de quoi, de quoi euh, est-ce que je dois parler. Je ne sais pas de quoi est-ce que je dois parler. De quoi est-ce que je dois parler parce que... C'est vrai qu'il faut, qu faut prendre des engagements euh, pour la vie. Euh, le premier engagement, c'est quand on dit un truc qu'on le fait. Donc j'avais dit que je un avoir radar à 19h08 et j'ai appelé ce matin pour dire que je ne pas venir à 19h08 mais à 18h52 euh, Alors pourquoi ça a changé Parce que j'avais pris d'autres engagements maintenant d'être euh, au métro Bastille à 19h17 Donc avec le vélo j'avais du combi. Non, 19h27 je m'envoie Donc je vais être à 19h02 de radar, je parlais 10 minutes, je prenais le vélo, et je suis à 19h28, bon c'est vrai que j'aurais mis de retard à ben, Bastis, ben, c'était pas encore, euh... bon, c'était pas encore beaucoup, parce que s'il n'y a pas d'heure, il euh, n'y a pas de cadre, et s'il n'y a pas de cadre, euh... ben, on ne sait pas où on est, on sait pas, euh... ben, je ne sais même pas si on peut exister en bon, dehors de l'heure. Alors la tentation c'est de dire bon bah il n'y a plus d'heures, il euh, n'y a plus d'horaire. Alors c'est ce qu'avait essayé de faire je crois le groupe euh, le groupe, euh, qui s'appelait Kerouac, Ginsberg, et, voilà, et peut-être Kadik, mais là je suis moins moi, spécialiste de Kadik, qui avait décidé, bah de toute façon qu'il n'y avait plus d'heures et puis qu'on s'en foutait, et puis que, que c'était l'instant du moment. Alors le problème c'est que ces personnes comptaient dont le honneur qui est que l'instant qui existait. Bon, c'est vrai qu'ils ont produit des livres et des films, ça ne veut pas leur. Enfin, qu'ils soient bien ou pas bien, c'est secondaire, mais ils ont une certaine énergie. Mais en fait, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait à part produire des livres et des films et ne pas être là à l'heure et dire qu'ils sont des tout et de fixer des relations un peu de dealer, c'est-à-dire des relations uniquement fondées sur l'argent où on fait semblant d'être sympa avec toi, mais en fait, c'est pour. Après, une fois que tu es amorcé une drogue gratuitement, voilà on t'en donne une, et comme t'es hamçonné, comme ils disent, après tu peux plus t'en passer, voilà. Alors, c'est vrai que d'un côté, s'il n'y a pas d'heure, tu, tu deviens dealer, encore que le dealer doit être à l'heure, ça, ça je le sais, par expérience, parce que si le mec qui est dealer... Euh, si tu, si tu commandes quelque chose et que tu vas pas le chercher, le mec il l'appelle dix fois de suite hyper angoissé, pire que moi, parce qu'il dit bon c'est peut-être un flic, il sait plus et ça, ça crée des zones turbulentes. Donc même le dealer faut être à l'heure, bon ça c'est clair. Mais alors, c'est vrai que moi j'avais posé cette question à quelqu'un de la bande à Ginsberg, là en quoi votre, votre, votre lutte comme ça contre l'horaire fondé sur le LSD en fait, c'est ou l'LSD le, le ou le dealer ou l'horaire ça a servi à quoi Il m'a répondu, bah oui et toi euh, avec tes machins organisés horaires après 68 ça a servi à quoi t'as as obtenu quoi ben, c'est vrai que je suis resté quoi d'ailleurs je sais pas, pas ce que j'ai obtenu je sais pas ce que lui a obtenu mais, mais moi en même temps euh, peut-être faut que j'arrête avec cette histoire d'horaire parce que ça devient... Euh, j'ai l'impression que je ne m'éclique que dans le train, quoi. Euh, parce que dans le train, il, il part à une heure et il arrive à une autre heure. Et donc, entre les deux, il n'y a pas d'heure. Enfin, si, il y a une heure, mais c'est une heure qui roule, quoi. Mais je ne sais pas euh, si... Alors, en même temps, s'il n'y a pas d'heure, bah, on ne sait pas ce qu'on fait avec les gens. On sait pas... Euh, je ne sais pas, quoi. Je, je, je suis partagé parce que, parce que ce matin, bon, histoires histoire d'horaire entre... 18h54, 19h12, 19 h 2 19h17, et que je devais être... Alors évidemment c'est moi qui ai créé les dispositifs, hein. c'est pas des gens qui m'ont manipulé, parce qu'en fait les gens ils m'ont dit bah tu viens là, tu... mais ils ne vont pas fixer un horaire. C'est moi qui... Qui... qui ai fixé plusieurs horaires parallèles. Alors je pourrais faire comme Mélenchon et faire un hologramme de, de moi, quoi. Mais bon, je n'ai je... je... je... pas... pas la technologie. Je ne sais pas quoi faire en fait. Je sais pas. Je pense, que, je pense juste qu'il faut en finir euh, définitivement avec l'héritage de mai 68. Voilà. Et donc avoir une vision de mai 68 qui ne soit pas du tout fondée sur la rancœur ou sur le regret mais sur une histoire qui n'avait pas de date et qui n'avait pas d'heure. D'ailleurs, ils appellent ça les, les événements de mai 68. Ça veut dire qu'il n'y a pas de date, en fait. Si, il y a mai 68, mais il y a des événements. Mais est-ce que des événements peuvent être une heure ou une heure peut être des événements Je ne sais pas. Je ne sais pas si l'événement peut être une date ou si la date peut être un événement. Je ne sais pas. Donc, il faut en finir avec ça. Et, euh, mais je pense qu'il faut quand même être là à l'heure, parce que sinon, c'est le bordel. Sinon c'est très angoissant pour moi d'être en retard, que les gens ne soient pas là et j'ai dû avoir des contradictions internes liées soit à la guerre d'Ukraine, soit au fait que les impôts me demandent de payer 168 euros pour un héritage que je n'ai pas eu parce que c'est l'usufruit, tout un bordel, enfin je n'ai rien touché. Mais En même temps, ce n'est pas une question d'horaire. S'ils m'ont donné à peu près 100 000 euros en 20 ans, alors ah, s'ils si veulent que je leur rende 168 euros, je ne veux pas être mesquin, je m'en fous. Mais le problème, il faut que ça soit à l'heure. Voilà, c'est ça qui m'a perturbé. Parce que je ne savais pas quoi remplir dans la feuille d'impôt. Alors, bon, j'ai pris rendez-vous, ils m'ont dit 11h20. Crac. Alors je suis arrivé à 11h18, et Vigile m'a dit, ah, c'est pas 11h18, c'est 11h20. Rentrez, asseyez-vous. Et j'ai dit, je m'assois sur le chaise, et la personne va venir, oui, elle m'a dit, oui, elle va venir à l'heure. À l'heure, elle est venue à l'heure, la personne. Elle est venue à l'heure, et à l'heure, elle m'a dit, voilà, 168 euros, et quand je dois payer, est-ce que je dois payer tout de suite à elle. Elle m'a dit non, en septembre. Et je, je lui ai dit, vous n'avez pas l'heure ni la date. Elle m'a dit non, c'est septembre. Alors voilà, ça, ça recommence. Alors qu'est-ce que je vais faire Je vais, vais m'embrasser tout le mois d'août, tout le mois de septembre, pour savoir à, à quelle heure et à quelle date je dois faire ce chèque. Voilà, à quelle heure à quelle date. C'est insupportable. Et voilà, donc ce qui est, ce qui est intéressant, c'est cette mise en abîme, c'est-à-dire qu'on a Pierre Mirjkowski en conserve et on a Pierre Mirjkowski en live, mais qui de toute manière, s'il vient devant l'appareil, il, il sera à nouveau en conserve. Il ah, je, faut, je, faut, faut que je le coupe. Ah. Bonjour, il faut que j'aille, il est 19h51 et puis je dois être à 54 quelque part. A bientôt. Hein. Salut Pierre. A bientôt. Hein. Et, et merci pour votre moi. A bientôt. A bientôt. Salut, à bientôt. Donc, c'est... Il y, y a des choses dont je voulais euh, parler aussi. C'est... Euh... Au-delà de, de, de ce qui s'est passé, j'étais en train de parler de, de l'arme nucléaire et, et du jeune de Taverny. Donc il faut savoir que le jeune de Taverny donc, aura donc, pour moi, ça fera la 20e année, parce que j'ai commencé à jeûner à Taverny en 2002. Et en 2002, c'était le dernier jeune de Madame Solange Fernet, euh, qui après euh, a eu des problèmes de santé et malheureusement euh, est morte en 2006 d'un cancer qui était lié à, à sa présence... Euh, dans des lieux euh, hautement contaminés par euh, le nucléaire à mon avis voilà donc le jeune lui euh, ce sera le 36 e jeune donc euh, le premier jeune de Taverny a eu lieu en 1986 voilà et euh, Théodore Monod est venu jeûner jusqu'en en 2000 euh, il est mort en 2000 euh, ou jusqu'en 99 enfin c'est et en regardant ça en fin de compte je me suis aperçu que j'étais le plus vieux jeuneur de Taverny. Voilà. C'est-à-dire que euh, ben oui, euh, de, de 86 euh, à 2002, ça fait 16 ans. Et moi, euh, depuis 2002, et eh ben jusqu'en 2022, ça fera 20 ans. Voilà. Et, et euh, on a on a des des anti-nucléaires, euh, enfin des gens qui se présentent comme anti-nucléaires. Hein notamment la France Insoumise, qui sont pour la dissuasion nucléaire. Alors j'aimerais bien que M. Jean-Luc Mélenchon, devant les Français, explique comment il va entretenir des armes thermonucléaires en fermant les installations nucléaires. C'est rigoureusement impossible, mais bon, peut-être que des techniciens de son entourage lui expliqueront le caractère stupide de sa stratégie de sortie du nucléaire avec conservation des arsenaux thermonucléaires. Donc, comme euh, le chantait Boris Vian dans, dans la Java des bombes atomiques, l'important c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Et effectivement, pour en revenir à la géolo géolocalisation, eh bien, on s'aperçoit sa que euh, le, la fédération de Russie est en très mauvais passe, Parce que ce n'est pas uniquement... Euh, ce pas uniquement par rapport à la motorisation de certains blindés qui ont des moteurs allemands fabriqués par Bosch. Ce n'est pas uniquement pour les visées hautes de, de leur sous -cœur. Non, c'est aussi, aussi pour leur aviation civile parce que euh, l'aviation civile russe, c'est à peu près 1000 appareils. Et sur ces 1000 appareils, il y a 350 Airbus et 600 Boeing. Voilà, et donc, euh, ben, pour la maintenance, c'est un peu difficile hein, aujourd'hui, parce que les pièces détachées, euh, ça ne le fait pas. Et il y a même Boeing qui a fermé euh, son centre de formation euh, en Russie. Donc voilà, donc, ça, les implications ne sont pas uniquement euh, euh, militaires. voilà Et alors, pour, pour euh, le reste, les Soyouz qui partaient de la base de Kourou, ben, pour les Russes, c'était plutôt Bénef, vu que c'est plus proche de l'Équateur. Hein. Mais euh, pour euh, l'Union européenne, eh bien... Euh euh, visiblement, euh, ExoMars s'est reporté, donc c'est pour ça que pour moi, les oligarques qui vont euh, remplacer Poutine, vont relancer le programme ExoMars, il faut espérer que ça va servir. comme ça, il y a une fusée Soyuz qui, qui décollera de Kourou, parce que, à mon avis, ils n'ont pas encore transporté, il y en a encore euh, sur place, donc ça peut s'arranger, vous nous débarrassez de Vladimir Poutine, et puis on envoie ExoMars, hein. on fait comme ça, merci. Voilà. Donc, euh, alors à Kourou, oui aussi, il y, y a la constellation OneWeb parce qu'il y avait des fusées Soyuz aussi qui envoyaient ça et donc on a perdu le contrat ce qui a été une opportunité pour SpaceX et donc je revenais sur SpaceX et sur le rôle un peu euh, trouble de l'impérialisme américain parce qu'ils viennent semer la Zizanie en Europe et ils récupèrent euh, des marchés c'est pas sympathique du tout donc euh, moi personnellement euh, j'ai la même chose à dire à Joe Biden qu'à Vladimir Poutine, et j'étais clair. Aujourd'hui, il n'y a pas tous ces nationalistes de merde qui soient au Rassemblement national ou à l'Union populaire. Ils sont complètement à côté de la plaque. Euh, au Rassemblement national, parce que bah, ils ont quand même touché des millions euh, d'euros de la fédération de russie pour leur campagne présidentielle et au niveau de l'union populaire euh, ils ont à peu près la même euh, politique euh, mafieuse crasse de compromettes et, et, et de et de cercle rapprochés par rapport à leur leader euh, bien aimé que je vois pas franchement euh, la différence donc euh, et puis aussi on, il faut se rappeler que pendant la guerre de syrie ça ne faisait pas bouger une seule couille à Jean-Luc Mélenchon, euh, le fait que les populations civiles soient bombardées euh, par euh, l'aviation euh, russe. Je dis ça comme ça, hein. <rire> mais bon, visiblement, s'il y a des gens de gauche qui votent pour l'Union Populaire, ça devrait quand même les interpeller quelque part, je suppose. Voilà. Donc ce type-là n'est pas antinucléaire, il est pour la dissuasion thermonucléaire, et il est pour le néocolonialisme et l'impérialisme j'ai jamais entendu Jean-Luc Mélenchon expliquer euh, qu'il voulait euh, l'autonomie de la Guyane de la Guadeloupe de la Réunion ou de la Martinique hein. j'ai jamais entendu euh, s'exprimer à ce sujet là non par contre cet enfoiré euh, pour ne pas adhérer à, à l'expression raciste du grand remplacement, lui il a inventé la créolisation bah moi je trouve ça extrêmement raciste. C'est la même chose. C'est de l'exclusion, c'est euh, oui, c'est une autre façon euh, d'exprimer les choses, sauf que ben je suis désolé pour lui, mais c'est anticonstitutionnel comme réflexion. Parce que les citoyens de Guadeloupe et de Martinique sont des citoyens français. Donc pourquoi parler de créolisation donc on a bien là un leader nationaliste, néocolonialiste. Euh, et je pense que les Guadeloupéens et les Martiniquais ne doivent pas s'y tromper. Euh, le Rassemblement National ou l'Union Populaire, c'est pas pour eux. C'est pas pour eux, parce que euh, ces gens-là n'en ont rien à foutre, des Martiniquais, des Guyanais, des Guadeloupéens. Ils s'en ont rien à foutre. Moi qui suis anarchiste... Eh bien, j'aimerais, oui, qu'il y ait une indépendance de ces territoires. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il faudrait Eh bien, il faudrait donner certains avions d'Air France pour qu'ils puissent se désenclaver. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Martinique, avec la politique euh, réellement bananière, on a pollué l'île euh, avec du chlordécone, ce qui fait que l'agriculture vivrière n'est plus possible, et ce qui fait que tous les gens sont obligés de, de, de manger des produits qui arrivent par bateau de métropole, donc ils coûtent cher, donc le coût de la vie est très cher. Donc il faut réhabiliter la Martinique, il faut rechanger le, le, le sol, la terre, et c'est à la France de faire ça, parce que c'est la France qui a fait du mal, c'est à la France de récupérer, de, de, de soigner le mal qu'elle a fait, mais ça, Jean-Luc Mélenchon, il n'en parlera pas du chlordécone, chlordécone, amiante, nucléaire, il n'en parlera pas. Parce que lui, il n'a qu'une seule envie, c'est d'être, calife à la place du calife. Et s'il ne peut pas, eh ben pourquoi pas Pourquoi pas C'est d'être, le premier ministre d'Emmanuel Macron. et eh ben moi, ce genre de programme, je le dis très clairement, voilà ma réponse. Ce sera non. Eh ben, je vais vous donner rendez-vous pour le jeudi 2 juin 2022. Et l'émission sera intitulée en juin Fait tourner. Et elle sera sous-titrée L'exception culturelle islamo-gauchiste. Voilà. Et euh, j'espère d'ailleurs à cette période que sortira euh, euh, le film euh, Rachel et les islamo-gauchistes, euh, qui ne sera pas uniquement une reprise de tous les épisodes de la série 2 euh, et par Pierre Merechkowski. Mais qui sera aussi, euh, je dirais, une création euh, culturelle euh, originale et non nationaliste. Eh bien, je vous donne rendez-vous donc au 1er jeudi de juin, au 2 juin 2022. Et euh, continuons l'insubordination non violente active et ne nous laissons pas empapaouter par tous les nationalistes. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.